Merci de vous être rendu disponible aujourd'hui. Je suis Caroline de la société Celsi, commerciale depuis maintenant six ans. Celle-ci, qui sommes-nous Nous sommes un éditeur de logiciels français, 100% en SaaS. On est capable en fait de gérer la relation client destinée au TPE et au PME. On est une solution qui permet aux entreprises et ses collaborateurs de gérer toute la relation client et le cycle de vente sur une seule et même plateforme collaborative. La proposition de valeur de celle-ci, c'est développer son activité commerciale, vendre plus, vendre mieux. Se faire payer facilement, rapidement, simplifier la gestion administrative. Dans le contexte actuel, le défi des TPE et des PME, c'est de choisir un bon outil adapté à leur taille, adapté à leur structure. Et il faut savoir que moins de 20% des chefs d'entreprise sont bien équipés pour gérer la relation client du début à la fin. Rester compétitif et piloter son activité, ça devient primordial. Comment En économisant par exemple 6 heures par personne, par mois, au niveau de la gestion administrative, pour se concentrer sur vos ventes et augmenter les chances de vous faire payer. En envoyant un lien de paiement par exemple, en carte bleue, Aujourd'hui, celle-ci est connectée nativement avec Stripe, avec Paypal, pour que vous puissiez encaisser vos paiements plus facilement. Vous allez également pouvoir former et réunir l'ensemble de vos collaborateurs sur une seule et même plateforme au niveau marketing, commercial, financier et comptable. Le grand enjeu pour les années à venir, c'est de réussir cette transformation digitale. Choisir le bon outil et utiliser les bonnes données pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Répondre aux évolutions réglementaires, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont être contraints de se mettre en conformité, par exemple au niveau de la facturation X. Aujourd'hui, les fonctionnalités de celle ci On est un éditeur français, nous sommes 150 à travailler en Nouvelle-Aquitaine, 50 sur un bureau à Bordeaux, et 100 personnes euh, sur le siège social de La Rochelle. Aujourd'hui, on génère 11 millions de chiffres d'affaires. On a 6 900 clients et 37 000 utilisateurs. On a également différents partenaires, 85 partenaires sur notre marketplace qui vous permettent d'optimiser nos fonctionnalités. Quelles sont les fonctionnalités de celles-ci Tout d'abord, la prospection et la vente. La prospection et la vente vont vous permettre de segmenter votre base de prospects et de clients avec votre vocabulaire à vous, de gérer vos opportunités d'affaires, vos dossiers en cours, de suivre le workflow que vous souhaitez mettre en place, aussi bien au marketing qu'au commercial, qu'à la comptabilité, au juridique, et de créer votre catalogue de produits et de services pour faire des propositions commerciales, des devis. On vous propose également de travailler avec un prestataire français qui s'appelle YouSign et si votre client valide électroniquement sa proposition, bah, c'est déposé à la Caisse des dépôts. Ça a une vraie valeur juridique. Et bien entendu, on va également vous permettre de continuer à travailler avec vos outils existants, type la suite Google, la suite Office 365, pour envoyer vos mails directement depuis celle-ci, envoyer des scénarios de mails automatiques à la récurrence de votre choix et surtout, avoir du tracking, du reporting. Qui dans mon équipe a contacté ce client Pourquoi Comment Et comment a réagi votre client On peut également vous accompagner sur toute la partie facturation, gestion des achats, gestion des ventes. Vous allez pouvoir encaisser des paiements, connecter vos comptes en banque professionnels avec des banques françaises qui ont un code fixe et derrière, offrir un accès gratuit à votre expert-comptable pour qu'il n'ait pas de ressaisie sur vos données et qu'il puisse exporter au format FEC attendu ou en CSV tout votre journal des achats, votre journal de vente, directement dans son outil logiciel de comptabilité pure. Une fois que vous aurez géré toutes ces factures d'achat et de vente, grâce à la gestion de trésorerie, on va pouvoir venir aspirer toutes ces factures et voir en un seul coup d'œil vos entrées, vos sortis d'argent, quelle est votre trésorerie disponible, et surtout au niveau du prévisionnel, anticiper vos entrées et vos sorties d'argent. Je vais pour, pour cela vous faire une démonstration de ces principales fonctionnalités. Tout au long de cette démonstration, n'hésitez pas à poser vos questions à Charlotte, qui pourra me les relayer, pourquoi pas. Celle-ci en est un outil 100% en SaaS. On vous propose aucune limitation de stockage. Donc, dès que vous avez un ordinateur, une connexion Internet, vous allez pouvoir travailler sur l'outil. Vous avez un tableau de bord. Suivant le profil de privilège que vous aurez attribué à vos collaborateurs, ils pourront choisir de cocher en bleu les informations qui les intéressent et surtout, dans quel ordre de réception ils veulent les visualiser. Dans la colonne noire à gauche de son écran, on peut visualiser l'ensemble de son portefeuille client, prospects et fournisseurs. Tous ces prospects, ces clients et ces fournisseurs, vous allez pouvoir, grâce au gros bouton bleu en haut à gauche de votre écran, les filtrer, cumuler les filtres natifs dans celle-ci, y compris les champs personnalisés que vous auriez inventés. On pourra également voir cette vue en map. Et plus particulièrement dans une fiche client, vous allez reprendre toute l'activité, tous les échanges entrants et sortants de vos équipes avec ce client. Tout d'abord, vous pouvez laisser des commentaires. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous ensemble, nous pouvons le noter, et on peut même aller plus loin et renseigner le temps qu'on a passé avec ce client, ainsi que la nature de votre échange. Vous pourrez inventer toutes les natures d'échanges qui sont importantes pour vous, et même alerter immédiatement en arrobase une personne que vous voulez notifier. Dès qu'on enregistre une information, on voit immédiatement dans le fil d'activité les commentaires, les échanges de mails entrants et sortants, vos appels, vos tâches, les tâches, ce sont tous les labels de tâches que vous pouvez imaginer dont vous avez besoin. Donc, vous pourrez inventer les codes couleurs de votre choix, les labels de votre choix et rapidement euh, noter une réunion, un rappel, un déjeuner. Toutes ces informations vont bien entendu alimenter votre reporting. Et on peut également synchroniser votre Google Agenda ou votre agenda Office 365 pour prendre directement des rendez-vous dans la fiche du client. « Aujourd'hui, il fait très beau à La Rochelle, ça tombe bien », Marc, qui, euh, qui participe à cet échange avec nous, euh, peut décider qu'aujourd'hui, nous allons déjeuner à La Rochelle avec un client précis, trois interlocuteurs, pourquoi pas, et des membres de votre équipe. Instantanément, toutes ces informations, sans aucune ressaisie, seront euh, notées dans votre Google Agenda et dans celle-ci, pourquoi pas. Ensuite, les informations générales. Vous pouvez bien entendu les éditer vous-même, mais vous pouvez tout simplement compléter via l'annuaire. Celle-ci est connectée nativement avec l'INSEE. Donc, toutes ces informations juridiques, vous pourrez les, les compléter gratuitement et entièrement. Les contacts, ce sont les personnes physiques qui travaillent dans cette société. Vous pourrez avoir autant de personnes physiques, autant de contacts que vous voulez, et renseigner leurs photos, leurs civilités, leur noms, civilité, leurs nom, leur prénoms, leurs fonctions, ainsi que leurs coordonnées directes. On pourrait imaginer avoir plusieurs adresses, des adresses de livraison, de facturation, de siège social, et également segmenter votre base de clients avec votre vocabulaire à vous en créant des champs perso, des groupes de champs perso. Ensuite, tous ces clients, vous allez pouvoir suivre le workflow que vous avez envie de mettre en place. Grâce à la vue pipeline, un tableau Excel intelligent, vous allez dans chaque équipe de vos services, marketing, commercial, financière, comptable, renseigner le nombre d'étapes que vous voulez, comment vous souhaitez les nommer et faire avancer ces dossiers en termes de négociation. Toutes ces opportunités d'affaires, tous ces dossiers en cours, vous pouvez les voir en vue tableau, mais également en vue liste. Et on peut toujours filtrer ces données pour récupérer uniquement les informations qui vous intéressent. N'oubliez pas de poser au fur et à mesure vos questions à Charlotte si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la possibilité dans celle-ci de créer votre catalogue avec vos produits, vos services à commercialiser et pourquoi pas ranger tous ces produits et ces services dans des familles de produits. Et là, une fois que vous avez des clients, une fois que vous avez des prestations de services à commercialiser, vous allez pouvoir les assembler au sein de devis de propositions commerciales. Ces propositions commerciales, dans le paramétrage de base, vous allez insérer votre logo, votre fond de page, les informations juridiques de votre société, et ensuite, assembler tous ces différents produits et services au sein d'un devis, une proposition commerciale. On pourrait même choisir d'y insérer vos conditions générales de vente et d'y appliquer euh, le règlement que vous souhaitez mettre en place, en chèque, en virement, en faisant apparaître le RIB sur tous vos documents de vente. Et également, quand vous éditez un document sur celle-ci, celle-ci génère automatiquement un lien public que vous voyez à gauche de votre écran. Et ce lien public est interconnecté nativement avec Stripe et avec Paypal. Donc votre client, dès qu'il clique sur ce lien, va visualiser bien sûr votre document, mais également va pouvoir renseigner sa carte bleue pour que vous soyez payé automatiquement. Au départ, je vous ai dit que vous pouviez synchroniser votre boîte mail professionnelle avec celle-ci. Et vous allez également pouvoir mettre en place des plans de relance automatiques. Aujourd'hui, on a un devis qu'on va pouvoir convertir en facture très simplement en un clic. Tout en bas du document, on pourrait convertir ce devis en facture. Quand on convertit ce document en facture, excusez-moi, vous allez pouvoir choisir à qui vous l'envoyez. Et ensuite, dans le paramétrage, vous pourrez mettre des plans de relance automatiques pour les devis, pour les factures, comme vous le souhaitez. Toutes ces informations que vous aurez renseignées dans la base, celle ci vont alimenter du reporting. Vous avez pas mal de reporting déjà natif dans l'outil. Et en plus, notre équipe de consultants en interne vont pouvoir vous faire des reportings sur mesure. Exemple Aujourd'hui, si ce qui vous intéresse, c'est votre chiffre d'affaires global par collaborateur, ce qui est important pour les commerciaux, ben là, vous verrez immédiatement filtrer par rapport aux métriques qui vous intéresse, le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, le nombre de factures sur une période donnée et le nombre d'avoirs. Tout est visualisable immédiatement dans celle-ci. Celle-ci, vous avez plusieurs fonctionnalités, la prospection, la facturation mais également la gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie, c'est tout simple. Dès que vous avez fait vos premiers paramétrages grâce à la roue de réglage tout en bas à gauche de votre écran, que vous avez synchronisé vos comptes en banque professionnelle et créé vos catégories, vos sous-catégories d'entrée et de sortie, vous avez à disposition un tableau de bord. Ce tableau de bord va reprendre tout ce qui a été facturé et payé en entrée et en sortie tout ce qui a été facturé et pas encore payé. Donc là, ce sont les barres assurées, vertes et rouges. Et au-dessus, ce sont les objectifs que vous vous étiez fixés. On a bien entendu la possibilité de catégoriser toutes vos entrées et vos sorties. Par exemple, en termes de marketing, une enveloppe globale de 1 euros tous les mois ou plus précisément sur LinkedIn. Vous allez pouvoir, par exemple, tirer une ligne jusqu'à la fin de l'année pour prévoir toutes les dépenses que vous auriez en marketing. Et là, vous allez avoir un prévisionnel. Ce scénario, vous allez pourquoi pas pouvoir le dupliquer et ensuite créer des scénarios optimistes, des scénarios pessimistes pour voir exactement quels sont les impacts sur votre trésorerie. On peut également aller dans le détail au niveau des entrées, pourquoi pas. Vous pourrez voir comme vous avez synchronisé vos comptes en banque professionnelle, toutes vos entrées, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à les valider. Au fur et à mesure que vous aurez validé, l'algorithme intelligent va prendre la main pour optimiser tous ces rapprochements. Et vous aurez également une vue analytique qui vous montrera par catégorie où vous en êtes très exactement. Bien entendu, toutes ces analyses, vous pouvez les filtrer sur une période donnée. Finalement, celle-ci, on est capable de vous accompagner sur la prospection, la facturation, la gestion de trésorerie. C'est vraiment une plateforme collaborative qui va pouvoir permettre à toutes vos équipes de prendre en main l'outil, de l'enrichir au fur et à mesure et chaque personne pourra alimenter euh, les informations nécessaires. En termes de tarification, on a l'offre Advance qui est l'offre la plus populaire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bah vous pouvez soit prendre la prospection à 40 euros par mois par personne, soit prendre la facturation à 55 euros par mois par personne. Et si vous prenez la suite, nous ne sommes plus à 40 plus à 55 euros, mais seulement à 75 euros par personne et par mois. Le mieux, c'est pourquoi pas de prendre rendez-vous avec un commercial qui pourra vous faire une démonstration sur mesure et s'adapter à votre activité, à sa taille et surtout à vos besoins du moment. On a également la gestion de trésorerie et suivant votre profil de collaborateur et le nombre de banques que vous avez besoin de connecter à celle-ci, vous serez à 99 euros par mois et par personne. Est-ce que, Charlotte, il y a des questions auxquelles tu souhaites que je réponde euh, Alors oui, pourquoi pas, Caroline Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Du coup, je voulais juste préciser qu'on a un petit onglet « questions ». Euh, qui se situe juste en bas à côté de l'onglet de chat. Euh, si jamais vous pouvez poser vos questions à l'intérieur, ça serait parfait pour nous. Ça nous permet de répondre beaucoup plus facilement euh, à vos questions. Euh, mais du coup, il y en a quelques-unes auxquelles je n'ai pas pu répondre. Euh, notamment, euh, une question d'Astrid. Est-ce que l'on peut gérer des articles physiques des stocks dans des dépôts différents, par exemple Alors, aujourd'hui, on est capable de gérer vos achats de marchandises vos ventes de marchandises, et si vous avez du stock simple, oui, on peut le gérer dans celle-ci. Ça sous-entend que si vous achetez un stylo argenté, vous achetez un stylo, vous vendez un stylo. On ne gère pas les produits composés, on ne gère pas les nomenclatures, on ne gère pas les tarifs dégressifs. Et du coup, le stock simple vous permet, quand on passe une commande fournisseur, d'alimenter le stock, et quand vous faites une vente client, de décrémenter le stock. Est-ce que ça répond à votre question sur le stock Je précise aussi pour compléter euh, ce que tu dis Caroline que pour une gestion des stocks plus poussés on sera très prochainement intégré du coup à la solution Airplane qui va mm -hmm. pouvoir gérer du coup toute cette partie euh, euh, gestion des, des produits composés, gestion multi entrepôts, etc. D'accord. C'est vrai que la marketplace, quand vous allez sur go.celsi.com, on a une marketplace avec plus de 85 partenaires qui va vous permettre justement d'aller plus précisément dans vos besoins fonctionnels. C'est pour ça qu'une démonstration personnalisée, c'est vraiment la force de celle-ci de prendre une demi-heure, trois quarts d'heure avec chacun d'entre vous pour bien évaluer vos besoins. Comment vous êtes structuré aujourd'hui et comment celle-ci peut vous aider. Et ensuite, par rapport aux socles de base qui sont la prospection, la facturation et la gestion de trésorerie, on sera capable, par exemple pour le stock, de coupler celle-ci via notre API ou un connecteur natif à Airplane pour mieux gérer votre stock. C'était tout pour les questions de mon côté. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, on y répondra au fur et à mesure. Tu peux poursuivre, Caroline, je pense. Caro Oui, je <rire> suis là. Tu peux continuer si tu veux la, la démo. D'accord. Donc, aujourd'hui, je vous ai montré au niveau du tableau de bord toutes les métriques que vous pouviez voir. Vous avez euh, la possibilité de chercher un client, aussi bien par la liste, également par une barre de recherche tout en haut de l'écran qui va directement retrouver votre recherche, comme tout est rattaché à la fiche client, on peut renseigner aussi bien le nom de la société, le nom et le prénom de la personne qui vous intéresse, sa ligne directe ou son mail, et automatiquement, vous trouvez votre recherche. Donc, cette barre de recherche est disponible sur les sociétés particuliers, sur les produits et services, sur les documents de vente, sur les documents d'achat et les opportunités d'affaires. Au niveau de la facturation, bah, vous avez la possibilité de gérer la liste de vos devis, de vos factures, les bons de commande clients, les bons de fournisseurs, les pro-formats. Bien entendu, chez celle ci pour bien paramétrer votre outil et le faire prendre en main à vos équipes, pour former vos équipes à bien le prendre en main et adhérer, on a une équipe de formateurs. L'équipe Services est là pour vous accompagner. On est centre de formation agréé Caliopi, Opco. Donc, si vous avez du budget Opco, ça peut être pris en charge ou sinon vous pouvez vous l'offrir sur mesure. Et si vous avez envie, vous, de le prendre en main en toute autonomie, c'est également possible. Quand vous êtes sur un compte, celle-ci tout en haut à droite, vous avez un bouton « Menu »,« réglage, mais également « Aide ». Et ce bouton « Aide » et celle-ci « Académie » va pouvoir vous permettre de répondre à toutes vos questions en temps réel. Bien entendu, une fois que tout va être paramétré et que vous allez commencer à facturer dans celle-ci, eh ben vous serez capable d'avoir du reporting au, au niveau du journal des ventes, au, jo au niveau du journal des achats et du journal de trésorerie. Et quand vous aurez connecté vos comptes en banque professionnelle avec celle-ci, eh ben vous serez capable directement dans l'outil de faire du rapprochement bancaire. Au niveau du rapprochement bancaire, vous avez différentes valeurs qui sont en temps réel à valider. Donc, à vous de confirmer ce que celle-ci vous a proposé. L'algorithme est très simple. Il va venir par rapport à trois métriques qui sont l'intitulé de la ligne, le montant et la date à plus ou moins 30 jours. Vous faire des propositions et en vous, ensuite, vous n'aurez plus qu'à les valider. Et là, vous serez capable de voir en temps réel où vous en êtes. Caroline, j'ai une question de Philippe oui. euh, pour savoir s'il serait possible de revenir sur les plans de relance de facture. Donc, peut-être pour avoir un petit peu plus de, de détails. Oui, bien de sûr. Détails. Alors, en fait, tout en haut à droite, dans menu réglage, quand vous arrivez sur la plateforme celle-ci, bah, comme sur un compte LinkedIn, finalement, vous allez devoir paramétrer votre, votre outil. Tout d'abord, par rapport à votre profil à vous, créer toute votre équipe avec vos collaborateurs, gérer le maximum d'informations sur votre société, les informations juridiques, le logo, les informations bancaires, et synchroniser votre boîte mail professionnelle. Et c'est seulement ensuite dans le module celle-ci, dans le module facturation pour répondre plus précisément à la question de Philippe, où vous allez pouvoir gérer les plans de relance. On peut gérer indépendamment les relances des devis. Le commercial envoie un devis et vous souhaitez que celle-ci euh, prennent en compte ce devis et le relance à 10 jours, à 20 jours, à 30 jours. Et pareil pour l'administratif des ventes, pour la facturation, on pourrait avoir un deuxième plan de relance différent pour ces factures. Et là, comment faire Vous allez activer le plan de relance et vous allez choisir comment vous voulez mettre en place ce plan de relance. Ça, c'est une première solution pour relancer vos devis et vos factures très simplement. Et un deuxième plan qui peut être différent et complémentaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des pipelines. Quand vous gérez un pipeline avec tous les dossiers en interne, vous avez plein de petits cubes à l'intérieur. Et ces petits cubes, en fait, hop, vous allez pouvoir à l'intérieur de chaque étape mettre des plans de relance en automatique. Donc, aujourd'hui, on a une étape audit. Tout en haut, vous avez un email automatique désactivé. Si vous l'activez, vous pouvez également, à la récurrence de votre choix, envoyer des plans de relance. Donc, vous pouvez, dans l'outil celle-ci, vous créer des modèles de mails personnalisés en y insérant des balises dynamiques comme la civilité, le nom, le prénom d'un client. Et là, ensuite, choisir qui va envoyer cette relance. Est-ce que c'est Adrien qui va envoyer la première, Arnaud la deuxième, Benoît la troisième, ou tout simplement choisir un collaborateur affecté à l'opportunité d'affaires Donc ces deux solutions, Philippe, vont vous permettre d'envoyer votre devis, soit au niveau comptable en plan de relance automatique, soit plutôt au niveau commercial pour suivre euh, la relan des relances différentes. Et bien entendu, ne pas oublier que si vous avez synchronisé la suite Google ou la suite Office 365, bah vous aurez du tracking de vos clients. Vous serez capable d'être notifié et de voir dans chaque fiche client qui a reçu ce mail, quel jour à quelle heure et qui l'a consulté. Vous verrez toutes les dates et les heures des consultations de vos documents directement dans celle-ci. J'ai répondu à votre question, Philippe Ben, ça a l'air tout bon, Caroline, merci beaucoup. Impeccable. Ben, merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé ce webinaire. Et si vous avez envie d'avoir des, des réponses beaucoup plus personnalisées, n'hésitez pas à solliciter l'ensemble de l'équipe commerciale pour qu'elle puisse étudier euh, vos besoins et répondre plus précisément à vos problématiques pour rester compétitif euh, sur le marché.